Bonjour tout le monde, pour commencer, un NFT c'est quoi Signifiant non-fongible token, un NFT est un bien qui n'existe pas vraiment. Enfin, il existe mais sur internet, enfin sur la blockchain. Et t'achètes ça, pas avec du vrai argent, mais avec... Si, si, c'est un bien immatériel que t'achètes. Il y, block... y a la blockchain, ça c'est sûr. Ouais, il y a la blockchain et le NFT, euh... c'est le truc qui... Mmh. Mmh. Ok, j'ai compris. Signifiant non-fongible token, un NFT, c'est pour faire beaucoup d'argent. Pour réaliser cette vidéo, je me suis aidé du travail remarquable d'un youtubeur qui explique dans tous ses détails le monde des NFT. Je vous mets le lien de la vidéo qui m'a servi de source pour écrire cette vidéo en description. Pour vous expliquer rapidement la signification d'un NFT, il y a ce schéma qui l'explique très clairement. Mais il y a aussi celui-ci qui l'explique tout aussi bien. Les pièces de 2 euros sont matérielles et échangeables, car toutes les pièces de 2 euros valent 2 euros. Un tableau, par exemple, est matériel mais pas échangeable, car chaque tableau ne se vaut pas. La crypto-monnaie est immatérielle mais échangeable, car un bitcoin vaut un bitcoin quoi qu'il arrive. Et le NFT, lui, est donc immatériel et échangeable, d'où non-fongible token qui peut se traduire par pièce non-échangeable. En 2019, le NFT a fait parler de lui lors d'une galerie d'art à Miami en exposant et en vendant une banane scotchée sur un mur à 120 000 dollars. Alors, je vous rappelle qu'une banane en 3 jours c'est pourri, c'est pour ça que c'est sous la forme de NFT. L'acheteur a acheté un certificat de propriété, enfin j'ai pas tout compris parce qu'après un gars a mangé la banane, enfin bref. On parle quand même d'une banane, une banana pour les anglais à 120 000 dollars. Mais alors, pourquoi les NFT Dans l'art numérique, les œuvres telles que les illustrations, les photos, les vidéos ou même les musiques, une fois sur Internet, elles peuvent être dupliquées à l'infini. Un NFT, c'est un peu comme un certificat d'authentification, en gros. Tout le monde a cette photo de chat sur son téléphone, mais c'est lui qui a le NFT de cette image de chat à l'original. Et tout ça, là, c'est retracé et enregistré dans la blockchain, un petit coffre-fort sur Internet complètement inviolable. Mmh. Oh. Mmh. Porcelaine, venez acheter ma collection de porcelaine... Non. Comme les NFT fournissent une authentification infossable et qu'on peut NFT ce qu'on veut, les vendeurs de viande vont NFT leurs produits pour certifier et retracer la provenance de leur viande de bœuf élevée en plein air. Allez, tu finis de manger et après on ira jouer sur la colline. Ouais, trop bien T'es vraiment la meilleure maman du monde. Non merci, je suis... Non, je suis végétarien, merci beaucoup. J'ai un pote qui a lancé une collection de NFT, j'ai voulu y en acheter un, je me suis donc renseigné sur la monnaie utilisée pour l'achat des NFT, car ça ne s'achète pas avec des euros ou des dollars, mais avec de la crypto-monnaie, comme le Bitcoin, l'Ethereum ou le LittleCoin par exemple. Il y en a une infinité de toute façon, et j'ai fini par acheter un NFT à 120 billets de Monopoly à mon pote. Une fois que vous avez un NFT, vous pouvez le garder et l'exposer dans un musée virtuel, ou bien attendre en supposant qu'il va gagner de la valeur et le revendre. Acheter des NFT c'est rigolo, mais ça peut être risqué, bon. Du coup, je vais me lancer dans l'aventure en vendant ma propre collection avec une centaine de NFT huge à mon effigie. Celui-là est à 10 euros par exemple, celui-là est à 20, il est un peu plus cher, et celui-là, c'est un des plus rares de ma collection, il est à 150 000 euros. Laissez-moi sortir, je suis pas un NFT, c'est un malade ce gars J'ose espérer que ce guide sur les NFT t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Putain, peut-être falloir que je commence à en vendre des NFT moi, au lieu d'en acheter.